de croître son parc immobilier euh, grâce à la formation, grâce à l'éducation. Alors, on a, je prends des questions. Alors, bonsoir d'Algérie. Quel est l'avenir de la location saisonnière avec un éventuel reconfinement possible longue durée Honnêtement, et j'en parlais avec Olivier juste avant qu'on prenne le live, là actuellement, je suis dans un, ben, je, je suis à mon dans un Airbnb. Je loue deux fois plus cher que la normale. Deux fois plus cher que la normale. Pareil, quand je pareil, je louais deux fois plus cher que la normale parce que le tourisme, oui, il n'y a plus de tourisme, mais il y a du tourisme euh, local, en fait. Et même au Québec, il euh, y, y a eu des campagnes publicitaires pour privilégier l'économie locale, y compris le tourisme. Donc, on nous disait de consommer québécois, en fait. Donc, vous savez que location de chalet, c'était hors de prix. Moi, j'ai essayé de partir en vacances dans d'autres régions du Québec. C'était juste hors de prix parce que les prix, ils avaient augmenté. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la location saisonnière, j'en fais un peu, mais j'ai discuté à, à des amis, avec des amis à moi, investisseurs. Ils m'ont juste dit que pendant cette période de confinement-là, pour ceux qui ont les bonnes stratégies, en tout cas, bien évidemment, parce qu'il faut se différencier et s'adapter dans une situation comme celle-ci, euh, ils ont cartonné. Clairement, ils ont cartonné. Mais... Moi qui suis en Floride, on a exactement ah. la même chose. J'ai discuté avec plusieurs agents immobiliers et souvent, maintenant, il y a des personnes, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les, euh, les snowbirds. Si ce sont des personnes qui viennent du nord des États-Unis ou du Canada, qui viennent chercher le soleil et passer l'hiver en Floride, les maisons sont prises à ça. Oui, clairement. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, c'est... Et, et c'est l'une des raisons, tu vois. À un moment donné, il faut aller où personne ne va. Beaucoup de personnes vont se dire « Oui, la location saisonnière, ça ne fonctionne plus. » Moi, en ce moment, je suis en train... On est en train d'investir avec nos, nos, notre groupe d'investisseurs. On est en train d'investir au Mexique et en Indonésie pour faire de la location saisonnière. Tu vois, donc toujours aller. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je vais toujours à contresens. Quand on me dit il faut aller à gauche, moi je vais à droite. Parce que je sais que c'est là-bas que ça, entre guillemets, ça sent bon. Quoi. Yes, merci beaucoup. Malheureusement, on ne voit pas ton prénom, mais je te remercie pour ton commentaire. Là, il y a une autre question. Donc, on va encore rester une quinzaine de minutes. Donc, posez vos questions, partagez le live également pour que ben, vos amis voient le replay euh, si possible. Donc est-il nécessaire de faire plus de 100 cas annuels pour commencer à investir Quel est le salaire minimum à faire pour commencer à investir en immobilier Olivier Pillaire, répondre. Alors la réponse à moins c'est une réponse très simple. La réponse, c'est non. non. Je suis pas obligé de faire plus de 100 cas annuels pour commencer à investir. Quel est le salaire minimum En fait, alors je ne sais pas dans quel pays tu es, mais par exemple si tu es en France, on a encore cette utopie. Euh, qu'on appelle le, le CDI, le contrat duré indéterminé. Pourquoi je dis utopie Parce qu'il n'y a qu'en France, enfin, après, je peux me tromper, mais euh, pour avoir vécu euh, en Allemagne, euh, dans d'autres pays européens et États-Unis, euh, on fait partie des seuls à avoir un, un travail euh, garanti. Donc, quand tu es en CDI ou quand tu es même fonctionnaire, euh, le salaire que tu touches peut te permettre de d'investir dans l'immobilier ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas le montant que tu gagnes qui va être le plus important bon, bien sûr il est important de gagner de l'argent hein, d'avoir un salaire régulier mmh. même quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois peut investir dans l'immobilier ah oui. même quelqu'un qui a 1000 euros par mois peut investir dans l'immobilier ce qui est important c'est qu'il y a un revenu stable régulier que tu ne sois pas en période d'essai d'accord que euh, tu es quand même de l'ancienneté dans ton travail D'accord Et euh, que on, la banque, en fait, ce qu'elle va chercher, c'est savoir quel est le risque qu'elle va prendre à, à te prêter de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une bonne santé financière. Parce que si on voit qu'il y a des crédits à droite à gauche, euh, du revolving, euh, des crédits à la consommation, et qu'on voit que tu ne sais pas gérer ton argent, la banque va, va être réticente à te prêter. Parce qu'elle va voir que bah, tu ne sais pas gérer ton propre argent, euh, ton propre salaire. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent de la banque Donc, ça, ça inspire pas confiance. Maintenant, si tu es capable d'avoir une bonne gestion, et on en parlait précédemment dans, dans, dans ce live, si tu as une bonne gestion de tes finances personnelles, que tu vas montrer justement à la banque, en qu'elle peut avoir confiance en toi, tu peux investir avec un montant, euh, voilà, avec euh, 1000, 1000 euros par mois. Si tu gagnes plus, forcément, ça va te permettre d'avoir euh, un levier de crédit beaucoup plus important, tu pourras emprunter davantage. Mais, voilà, c'est... A pas besoin d'avoir 100, 100 000 annuels non. pour te lancer. Hum. Moi, j'ai juste un de mes mentors. À l'époque, il travaillait au McDo. Le gars, il faisait des frites. Hein. C'est le c'est le spécialiste de la frite. Hein. C'est <rire> clairement McDo, donc salaire minimum. Aujourd'hui, il a parc qui m'a oublié de 60 millions. Donc, juste pour te dire que malgré ce salaire de base, il a pu investir. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le SMIC Tu peux investir peut-être pour 100 000. Si tu investis pour 100 000 et que, tu, et que le 100 000 te génère 200, 300 dollars de plus, tu gagnes plus 1 000 euros, tu gagnes 1 300 euros. Après, tu fais ainsi de suite. Tu commences à grimper, grimper, ainsi de suite. Et après, voilà, après la banque commence à te faire confiance. La banque te voit comme un partenaire parce qu'elle va se dire, parce que plus tu vas faire des opérations rentables, d'où l'importance justement d'apprendre à faire des opérations rentables, plus tu vas présenter, parce qu'il y a aussi euh, la psychologie derrière, c'est plus tu vas présenter tes projets, plus tu vas être convaincant, la banque va te voir comme un partenaire, va te voir comme un partenaire d'affaires et te dire que non, ben lui, on lui confie de l'argent parce qu'il sait gérer de l'argent, il nous ramène des personnes comme lui et il sait bien gérer l'argent. Donc là, ça va être, ça se, les situations se débloquent plus facilement. Là, ce qu'il y a, c'est que tu viens de donner un exemple parfait. Dire, alors pour ceux qui, voilà, qui sont en pleine réflexion, qui disent que voilà, est-ce que l'immobilier, c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner, qui sont encore dans la réflexion Prenez le temps de la réflexion, mais pour ceux qui se sont dit « non, je veux me lancer dans l'immobilier », ça ne sert à rien d'attendre. Parce que vous voyez, ce qu'il y a, c'est que euh, vous êtes Premièrement, déjà, vous allez passer plus de temps, vivant, euh, pardon, plus de temps mort que vivant. D'accord. Euh, la, la vie, c'est du temps, et le temps, en fin de compte, c'est quelque chose qui a plus de valeur que l'argent. Mm -hmm. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Des, des, des biens immobiliers, aujourd'hui, je prends l'exemple de Paris, à une certaine époque, on pouvait s'acheter des biens. Aujourd'hui, il euh, faut avoir des capitaux en poche, sinon ce n'est pas possible. Il est important de se dire, ok, ça ne sert à rien de procrastiner. Parce qu'en procrastinant, déjà, vous perdez les offres actuelles et vous perdez aussi les conditions actuelles. Je prends le cas de la France avec le Covid. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, on avait la possibilité d'investir avec zéro. Quand je dis zéro, c'est que la banque finançait le bien, les frais de notaire et les meubles, et on pouvait même aller jusqu'à avoir un, un report de crédit. Mmh, bon. Et les gens qui disaient « Ah non, non, je vais attendre, aujourd'hui, vous voulez le faire, ce n'est pas possible. Mmh. » Donc, ça a coûté du temps et de l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place. D'accord, Ça ne sera plus les mêmes, ça ne sera plus aussi avantageux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas investir. Parce que si vous vous reportez toujours à demain mains, et je parle vraiment pour ceux qui veulent se lancer. Ceux qui sont encore en pleine réflexion et qui hésitent, prenez le temps de la réflexion parce que c'est pas, pas une décision non plus... Euh, c'est une décision importante. Donc, parlez-en. Alors, n'en parlez-en parlez pour prendre une décision. N'allez pas voir votre boulanger ou quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier. Euh, ou si votre, si votre boulanger investit dans l'immobilier, allez-y, mais n'allez pas discuter avec quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier. N'allez ouais. pas chercher des conseils auprès d'eux. Mais pour ceux qui sont prêts, foncé. Voilà. Tamam.